Tiens, regarde si c'est Ah là, ça, là ça, tourne, hein. ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. Vas-y. Et alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit concept un peu nouveau qu'on essaye. On va voir si ça va vous plaire. Euh... On regarde des vidéos de, de lui là, en train de performer. Et ensuite, on les, on les critique. Voilà. On dit, ça c'est bien, ça c'est de la souille. Et on verra concrètement comment, euh, avec les difficultés qu'il a pu avoir dans les conditions en fait, de la rue, comme il a performé comment il a bien réagi, comment il aurait pu peut-être mieux réagir, etc. Oui, alors je tiens à préciser que justement les vidéos que vous allez voir, ce pas euh, les performances dont je suis super fier, et c'est peut-être justement pour ça... Euh... Putain, c'est quoi cette merde là Du coup, je tiens à préciser quand même que les vidéos que vous allez voir, ça va pas être les performances dont je suis le plus fier. Justement, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne vont pas, et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là, pour un peu l'aspect pédagogique derrière, de dire ah bah, ça, c'est pas bon, tu vois, ça, c'est bien, etc. Et donc, euh, ne me jugez pas trop, s'il vous plaît. Et on y va Et là, c'était de la magie, fermez-vous Deuxième précision, euh, les vidéos n'ont pas été tournées pour cette vidéo. En fait, si vous avez vu la vidéo euh, sur comment aborder les gens, la caméraman était de loin comme ça, elle essayait d'être discrète pour pas qu'on la voit, pour que ce soit vraiment le euh, plus sincère possible dans la réaction des gens. Et donc, euh, des fois, les vidéos seront vraiment tournées avec un angle absurde, on voit pas ce qui se passe. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le tour de magie qui importe, on va vraiment parler de tout ce qui est autour, tout ce qui est just management, etc. C'est pas la la religion qui là-bas Et vous connaissez un peu la religion là-bas ou pas Non Excusez-moi, on coupe déjà, juste pour vous remettre un peu de contexte dans la vidéo Parce que là vous ne savez pas de quoi je parle là-bas etc Donc ça va être une vidéo, enfin, ça va être une routine de PK-Touch Donc ça va être un peu du mentaliste, ça va être beaucoup de blabla, pas beaucoup de manipulation On va pas parler beaucoup de ça euh, Donc euh, là en fait je fais du PK-Touch Et il y a plein de manières de présenter ça Moi je le présente sous l'ordre du vaudou. Et quand vous faites un tour de magie, parlez de vous aussi, euh, parce que les gens, il faut faire la différence entre vous et Eric Antoine, par exemple. Euh, mmh. voilà. Qu'est-ce qui est en vous qui va plus plaire à cette personne-là Moi, c'est aussi une de Touch, je vais parler de moi de rapidement en disant je viens de l'île de La Réunion. C'est un peu faux, c'est complètement faux, je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de religions Vodou là-bas. Mais c'est vrai que c'est proche de Madagascar, d'Afrique, où il existe des religions qui se rapprochent du vaudou. Et donc, je peux dire, ouais, j'ai vu des choses, etc. Et le connecter entre ce tour et moi, personnellement, en tant que magicien, qui sera différent du Yes ou De Hugo, s'il présente cet outil-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez entendu un en peu de, de la religion vaudou dans les, oui, les vidéos C'est un ah, plaisir. Ça, le Homo, plaisir. les gars Non, mais j'avais faim. Franchement, je serais pas en parler, moi. Ah. Genre des légendes ouais. que tu as entendues là-dedans. Euh, des pas des, des, des, des vodou. vodou Ouais. Des légendes ouais. Des Vodou Vodou, euh, euh, euh, c'est des, es des, es des, es des esprits chelous. Euh. C'est ce manipulation tu sais, ouais. les manipulations de vous De poupée, c'est ça. C'est tout ce Quelqu'un dans l'autre bout du monde ressent exactement la même chose au ouais. même ah, moment. Ah, ça c'est l'idée, Ouais. Si vous voulez, on peut essayer un peu la même chose avec vous. Bah oui, c'est ouais. oui. oui. Ça ne vous inquiétez pas, pas une aiguille, En plus, on a un couteau, on peut le faire bien, tu vois. Attends, que tu désolé. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ça, je trouve que c'est bien vu. Parce que là, vous avez bah clairement oui, vu que Quentin n'est pas dans une très bonne disposition, en soi. Euh, ils sont en train de manger. Il y, le, il y a de la nourriture qui arrive. Justement, réagir avec ce qui vient de se passer, on voit très bien que le spectateur, c'est pas lui, Jérémy, que le spectateur Jérémy euh, rigole et se concentre. Enfin, va tout de suite être plus, être plus concentré sur ce qui va se passer. Bien vu là-dessus, je crois. Je rigole. Euh... Euh, voilà, on, a... Alors, on va, on va juste essayer un truc. Donc, euh... ouais. Thomas, Rappelle-moi ton prénom, Jérémy, Jérémy c'est bien ça, et Olivier. Oui. Ok. Alors, Olivier, on va essayer avec toi, Juste, et tu fais comme tes face à Jérémy. On va essayer quelque chose. Euh... Tu vas peut-être fermer les yeux, ok Tu fermes les yeux et tu peux ressentir des choses comme ça et tout c'est complètement normal. Okay. Ouais. Tu gardes dans mes mots, moi tout ce que tu ressens, je ne le dis à personne. D'accord ah. Et tu ouvres les yeux, que quand je te dis ouvre les yeux, Olivier. bah ouais, tu fais pas, ça claque. Oui d'accord oui. Que quand je te dis ouvre les yeux Olivier, oui, okay. ok on fait un petit test, on ouvre les yeux. Je pas dit ouvre les yeux, Olivier. Nah. <rire> Très bien. Okay. Alors, euh, cette blague, je t'ai vu la faire deux fois, enfin mm -hmm. déjà. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui agace le spectateur finalement je sais plutôt pas, que ils rigolent, plutôt que plutôt que... déjà, ils rigole. alors ouais. peut-être que ça agace, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais ça, ça a une raison, c'est pas juste pour faire une vanne, c'est-à-dire qu'en fait, fermer les yeux, tu les fermes plus après, c'est une information qui pense un peu à l'audine, les gens, alors que ceux qui font du peck a touch savent que c'est primordial qu'ils gardent les yeux fermés super longtemps, donc je veux vraiment les conditionner, non, tu n'ouvres pas les yeux, donc même quand je vais lui dire ouvre tes yeux, je veux pas qu'il ouvre les yeux. Le fait, Parce oui. qu'il veut, il faut qu'il se concentre à ce que j'ai le droit d'ouvrir les yeux ou pas. Donc il va ouvrir les yeux quand vous lui dites ouvre, ouvre les yeux. Il va ouvrir les yeux. Non, non, non. ouvre les yeux Olivier. Et c'est que quand tu entends ça qu'il va ouvrir les yeux. Et là on a sécurisé. Il ouvrira plus. Non, les yeux. Vrai. Disons que c'est un peu relou. Au début en tout cas, parce que t'as envie que le truc commence. Oui. Mais c'est vrai que a une part conditionnement pour ce genre de routine qui est c'est qui qui est hyper, hyper ça. N'essayez pas de passer un petit peu ce côté très long, très blabla là qui est un peu chiant, qui en fait va faire en sorte que votre routine sera bien ou pas. Alors essayez de passer des petites vannes, des petites, des petites choses qui sont un peu plus rythmées, mais prenez votre temps dans la préparation de ce genre de routine, de, de, de double réalité, où il faut bien mmh. poser les choses quoi. C'est un mauvais Ah t'inquiète, t'inquiète, tu vas juste essayer de mettre ta chaise le plus en face possible de lui. Tu sais que tu es si, en train de manger. essayer un truc, genre pendant quelques secondes tu vas mettre voilà, tes mains, tu vas essayer de limiter, tu peux croiser tes jambes sur le coup. Toi pour l'instant non ça va, restez ça comme ça, croise les jambes. Parfait. Ok. Vous allez juste normalement vous êtes bien en face, toi tu peux mettre tes mains ici, parfait, ne bouge pas. Ok, maintenant, ferme les yeux, maintenant. Et à partir de ce moment là, si tu ressens quelque chose, etc. Tu le gardes en mémoire, tu ouais, n'ouvres pas les yeux. Ok bien. Très bien. Donc Jérémy, tout ce qui se passe. Bah parce que lui, il a les yeux ouverts, tu vois, Toi, tu ne vois rien, okay. parce que bah, bah, tu as les yeux fermés. Okay. Très bien. On va essayer quelque chose Alors, Olivier, tu vas juste me répondre à la prochaine question par oui et par non. On va voir si tu as compris. Oui ou non, tu vas répondre par oui et par non. Oui. Ok, parfait. Tu vas pouvoir dire le mot oui ou non. Est-ce qu'à un moment donné, Olivier, tu as senti quelque chose Oui. Pourquoi Super. Ok, Olivier, j'ai une question. Oui. Combien de fois tu l'as senti, Olivier à peu près. Trois. Euh, ok, 3. parfait. Olivier, j'ai une dernière question à te poser. Là, c'est pas bon. Euh, C'est-à-dire que le PK touch faut prendre son temps. Et plus vous allez prendre votre temps, plus ça va, ça va, ça va fouler les spectateurs. Mmh. Parce que ouais, tu mets mmh. des états contre les trucs et les toucher. Donc si vous connaissez un peu la routine du PK touch vous comprenez pourquoi. Mais ça va être encore plus impossible dans les gens de remonter à ce qui se passe. Et deuxième chose, prendre son temps, ça fait monter les réactions et monter l'attention. Ce que je ne fais pas là. C'est-à-dire que je fais 1, 2, 3, combien de fois 3, ok, on passe à la suite. Non Combien de fois 3. On parle pas, on regarde les gens, vous regardez les gens dans les yeux pour leur dire « Hey, il y a un truc bizarre qui se passe. » Et c'est comme ça que vous faites ouais. monter l'attention. Ouais, ouais, puis il y avait un petit décalage, bon, détail. Parce que tu tapes, et en même temps, tu fais plus vite sur la, sur la main, il un petit... De ouf voilà. Je sais pas pourquoi, euh, là j'ai pas envie de taper sur l'épaule, mais euh, ouais. C'est ça. Et voilà. Ah oui, alors faites-le montrer aux spectateurs comme ça, comme ça eux ils se, ils se souviennent de trois. Quand la, le spectateur va dire 3, euh, enfin la personne qui ressent le toucher va dire 3, ce sera bien clair. Vous pouvez dire un peu près, parce que des fois ils se souviennent plus de combien de fois on les a touchés, ils vont dire euh, 2, un truc comme ça. Ah, c'est bien, très bien. Voilà. Oui. La, dernière, la dernière question, où est-ce que tu l'as senti Dans le dos, pas du dos. Fait. Tu peux ouvrir les yeux Olivier Est-ce que je l'ai touché une seule fois lui non, non. Ah Alors, juste on va voir les réactions après, hein, mais normalement dans une routine, vous ne parlez pas après, vous laissez les gens discuter entre eux et c'est là que les réactions vont se créer. Sauf que dans ce cas précis, je rajoute est-ce que je l'ai touché une seule fois Donc c'est pas moi qui dis je t'ai pas touché, ça c'est vraiment le truc à pas faire. Ah je t'ai pas touché, je t'ai jamais touché ah, Oui bah on l'a vu, pourquoi tu veux préciser et tout donc euh, laissez les gens parler entre eux mais juste dis est-ce que je l'ai touché une seule fois parce que là ils vont aller sur est-ce que tu l'as senti Parce que sinon les gens vont dire attends tu l'as touché, il t'a touché l'épaule, il t'a touché le front, et les gars vont dire bah, si vous savez un petit peu le touch, est-ce que c'est du reveal Non on peut le dire, mmh. bon ça peut être un peu dangereux si vous les laissez en freestyle euh, et vous le laissez décider sur quel sujet ils vont parler, si vous décidez du sujet est-ce que tu as senti non je t'ai jamais touché, hop ils vont parler de ce sujet là et vous pourrez plus maîtriser la conversation si elle commence à partir là où vous voulez pas ou s'il reste dans, dans Il t'a pas touché Putain, il t'a pas touché ouais. du mentalisme Eh oui Et toi tu l'as touché ouais, ouais. Eh non, je tenais ça, ouais! <rire> Putain mais tu, tu, tu dingue, veux qu'on essaye avec toi Non, non, non Tu <rire> veux essayer toi Tu me touches pas bah, bah, ouais. Ah, mais, mais peux, ah ouais, tu veux, tu ressent, veux ça sens, sens. Ouais, attends, attends, en ressentir Attends, en attends, attends vas-y, lève-toi si tu peux te lever, ça dérange plus Tu mangeras après combien Hop Juste pour faire un petit rapport avec les vidéos, n'ayez pas peur, le gars est en train de manger, etc. Mais il kiffe, ça se voit, vous pouvez vous permettre, lève-toi, vas-y arrête de manger deux secondes, tu vas remanger dans 5 minutes, pas de soucis On va essayer de voir exactement au moment où je te touche, d'accord Ferme les yeux, ferme les yeux, j'ai la Si je te touche ici, tu vas lever cette main-là, ok Si par ici, tu as cette main -là, cette là. Parfait. Très bien. Laisse-moi Très bien. Jérémy, on va voir si tu peux improviser un petit peu. Ok, très bien. On va voir si tu peux improviser. Jérémy, tu peux ouvrir les yeux Bon, euh, je ne sais pas si vous remarqué, mais j'ai raté. <rire> C'est-à-dire que le moment où il improvise, normalement, il doit sentir des deux côtés. Et j'ai réussi à faire qu'un seul toucher sur les deux. Bon. Bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Du coup, la réaction après, qu'est-ce que vous en pensez de... cette vous de passer après, je sais pas... Mais, que... je la juste après, et là mais... ça a marché. Donc, euh, après j'ai changé. Ouais. C'est tellement impressionnant en soi, que ce genre de petite coquille, c'est comme quelqu'un qui fait une fausse note dans un concert, tu vois. dans un... Tu vois, ouais. tu t'en rends pas forcément compte parce que tu es dedans et tu kiffes. Ouais. Tu vois, là c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, t'as un petit truc, mais... Après, tout le reste était kiffant, euh, les gens ils ah, ont oui. puis Je pense aussi que finalement, la dernière image que les spectateurs auront, c'est ils lèvent ses deux mains, c'est le dernier truc qu'ils ont en ah, ouais, ouais, tête. Ouais, ouais. Non, les gars, qu'est-ce qui s'est passé là explique truc, lui explique lui Vas-y, vas-y. Mais attends, ça va toucher, mec. Juste, juste un truc. Euh, là, euh, j'ai d'abord dé... dit explique-lui parce que c'est le truc, vous devez. Parce que les gens ne vont pas euh, par eux-mêmes expliquer à la personne qui a les yeux fermés ce qui s'est passé. Parce que dans leur tête, ils ont oublié que lui, il sait pas ce qui se passe. <rire> donc ils se disent, bah, ils ont envie de réagir tout de suite, sauf qu'ils ont oublié qu'il n'y a un hein, qui a aucune idée de ce qui vient de se passer. Pour lui, c'est normal, s il toute façon, s'il est touché, bah, il lève la main. Donc tu de, vous demandez à quelqu'un, explique-lui. Sauf que j'ai demandé à une personne qui n'était pas euh, celle qui allait réagir le plus. Demandez à la personne qui est comme ça. Et elle, quand elle va lui expliquer, vous allez voir, elle va dire. Euh, c'est ça, en plus, c'est son frère, donc c'est vraiment. Euh... D'ailleurs, que, ce que j'aurais pu faire, c'est-à-dire que moi, je demande souvent, quand je fais les toucher, d'abord de Vaudou, vraiment la connexion entre les gens, euh, je dis pointe une personne et si je vois qu'il y a des amoureux, si je vois qu'il y a des frères et sœurs allez ouais. voir ça petit lien direct bien ça fait combien de temps vous connaissez c'est des jumeaux euh, vous savez vous, vous ressentez des fois la même chose au même moment les trucs comme ah, ça là, je... vous rajoutez de la psychologie dedans donc il y a un peu de côté scientifique pour les gens et ça commence vraiment à troubler la et ouais, c'est que des conneries donc euh, faites pas ça essayez de trouver des connexions entre les gens logiques T'as levé la main Tu fais ça, il t'a pas touché, on voyait. Fais ça avec crème. Il t'a pas, ça, ça. pas touché dans le dos. Non. Il t'a pas touché du tout. Il t'a levé la avec main comme un con. Non mais franchement, non mais ça moi j'ai senti tac, j'ai senti tac les deux dans le même temps et tout. Ben bon. Alors juste pour la fin, j'ai senti tac tac, il a commencé à montrer le dos alors. J'ai pas forcément touché le dos, donc dans, dans, dans, pour la téléspectateur ça peut être bizarre euh, N'hésitez pas à reprendre le dessus et lui poser des questions que vous voulez Ok, qu'il réponde, genre, t'as bien senti à l'épaule Ouais, ouais j'ai senti à l'épaule Parce que vous l'avez touché vraiment à l'épaule Ouais, ça. Etc, donc je bon. rediriger. si vous sentez qu'il commence à aller vers un terrain glissant, euh, euh, etc Bon, eh ben c'est bien tout ça <rire> Donc voilà, Donc merci d'avoir regardé le premier épisode de ce qui va peut-être devenir une série de vidéos finalement si ça vous intéresse, si on arrive à rendre ça intéressant à chaque fois Bah oh bah dites nous dans les commentaires, ouais c'est cool, etc. Et puis nous ça nous fait super plaisir, comme ça on a des retours, on sait ce que vous en pensez Et on verra dans le futur si on continuera à faire ce genre de vidéos ou pas De toute façon si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, mettez un like Si vous êtes pas d'accord, mettez quand même un like, il y a qu'un seul bouton sous la vidéo <rire> voilà. voilà Par contre dites le dans les commentaires, si vous avez justement des choses négatives à dire Qu'on qu a oublié ou des choses positives aussi, ce ça fait plaisir euh, N'hésitez pas à le dire et puis on débattra dans les commentaires aussi puis éventuellement suggérez-nous d'autres vidéos peut-être de vous, ou d'autres Magicos, de ouf, nous putain. pourrons les regarder et... et ça sera évidemment... Oh, putain, très bonne idée Ça voilà. sera évidemment toujours avec millions, parce que ouais. Évidemment, parce que nous ne sommes pas des... des connards Donc on attend vos vidéos A la prochaine fois Ciao, Ciao. Salut <rire>